Thank you. Thank you. Tu m'entends? <rire> euh, salut, c'est moi. Donc, euh, tu sais que je m'entraînais au piano et tout ça. Je ne suis pas très douée, pas du tout, même. Mais je t'ai écrit une chanson. Et je voulais te la montrer. Vu que j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc, voilà! J'imagine un futur Où je peux être avec toi Dans ma main Un stylo qui écrira un poème De toi et moi L'encre coule dans une flaque foncée Bouge donc ta main Écris la voix vers son cœur Mais dans ce avec de nombreux choix Que faudra-t-il pour trouver ce jour spécial Que faudra-t-il pour trouver ce jour spécial Ai-je trouvé à tout le monde une tâche marrante à faire aujourd'hui Tout ce que l'on fait ensemble est marrant de toute manière Quand je comprends pas mes propres sentiments à quoi servent les mots quand un sourire suffit Et si ce monde ne me donne pas de fin Que dois-je faire pour pouvoir changer cela Mon stylo, écrit-il des mots douloureux à ceux qui me sont précieux Est-ce de l'amour si je te garde près de moi, si je te libère L'encre coule dans une flaque foncée Écrire L'amour en réalité Si je ne peux entendre le son de ton cœur Qu'est-ce que l'amour dans ta propre réalité Et dans ta réalité Si je ne sais comment t'aimer Je te laisserai